Fondée en 1975 au sein de l'Université catholique de Lyon, l'Univa propose chaque année un programme de cours, d'ateliers, de visites et de voyages destinés à tous les publics sans limite d'âge, sans prérequis ou diplôme particulier. Plus de 2000 personnes s'y inscrivent tous les ans. Les cours et ateliers sont organisés en un seul lieu, en plein cœur de Lyon, sur le campus situé Place Carnot, facilement accessible en transport en commun. Chaque année, l'Univa propose une trentaine de cours, de 6 ou 9 séances. Ils sont déclinés dans tous les domaines de la culture, art, civilisation et religion, géopolitique et économie, histoire et archéologie, littérature, philosophie et psychologie, sciences. Une vingtaine d'ateliers sont également proposés, langue, développement personnel, créatif. Trois cycles de visites permettent de mieux connaître Lyon, l'histoire des églises, l'âme de la cité, la justice racontée, L'UNIVA inclut dans son programme trois voyages d'études sur une journée ou plus. Des voyages d'enrichissement culturel clé en main où vous n'avez qu'à vous laisser guider pour entrer dans l'intimité des chefs-d'œuvre visités. Ces voyages peuvent être articulés à un cours en particulier. En fonction de votre emploi du temps et de vos disponibilités, l'UNIVA propose des cours à différents moments de la journée et certains se font à distance. Les cours sont programmés sur toute l'année universitaire hors vacances scolaires et il est possible de s'inscrire à tout moment de l'année. Envie de découvrir l'Univa, mais vous ne savez pas quoi choisir Nous vous proposons une carte liberté qui vous donnera accès à 6 séances de cours. Vous pourrez choisir une séance spécifique dans un cycle de cours pour découvrir différents sujets sur différentes thématiques. Pourquoi choisir l'Univa Pour ses enseignants érudits et charismatiques, pour son large choix de cours, la possibilité de suivre des cours en ligne et en présentiel, les voyages d'études liés aux cours, son environnement universitaire, un lieu unique et facile d'accès. L'Univa, une identité, une exigence universitaire interpellée par les sujets de société. Plus d'informations sur univa.ucli.fr